Allô. moi c'est Michel, enchanté. Euh, est... Voilà, alors si je vous parle de l'Amérique latine, euh, Amérique du Sud, euh, pensez déjà à, à quoi premièrement Moi je, je pense à Afrique, je pense à, à, euh, à Safari, ouais. je pense à des gens chaleureux. Je de... Moi je pense déjà au Brésil. Ouais, pensez au Brésil directement, ok, ok. Voilà. Et puis ouais. un peu le Mexique. Un peu le Mexique, ok, ok. Ouais, donc c'est deux pays que voilà. vous appréciez peut-être en Amérique latine. Est ça. Est-ce que vous savez, euh, en Amérique latine, ils parlent quelle langue en général Ici en Afrique Français, anglais, euh, là-bas ah, en Amérique je latine crois que, euh... Pour aller au portugais, ouais, et portugais. Pour aller au, au Brésil. Brésil c'est très bien, ouais. Et Comme et on, euh, cola, ça, au Mexique, je crois que ça au... l'anglais. C'est pas l'anglais. Non, c'est pas l'anglais. Qui... Au portugais. Voilà, ah, buenos dias. C'est quel nom ça Ah, ok, ça c'est portugais mais espagnol. Espagnol, ouais, c'est ça. Ça, ça. Il y a beaucoup de pays qui parlent de espagnol. Alors, okay. vous avez parlé du Brésil, yeah. Mexique. Il y a un autre pays que vous sauriez euh, nommer peut-être en Amérique latine uh, Nicaragua. Nicaragua, ouais, très bien, c'est l'Amérique centrale, mais ça fait partie de l'Amérique latine aussi, ouais. Uh, Nicaragua, euh, les petites uh, îles là où il y a du rhum, euh, des cigares euh, qui sont à côté de Miami. Uh, là. ouais, uh, chose uh, au Cuba. Au Cuba, ouais, c'est très bien, l'Amérique latine, ouais. Uh, uh, football, euh, par exemple, il y a un pays qui joue très bien au football à part le Brésil, en hein, Amérique latine. C'est lequel euh, savez, euh, y a... ouais, et... Tu as au foot à part le Brésil ouais, tu as vu au foot à part le Brésil, à qui en Amérique Vous savez, le, le, le, le meilleur joueur au monde, il était de quelle nationalité euh, Pas Ronaldo, l'autre. Euh, le meilleur joueur au monde... Oh ouais, pas Merci, merci. Merci, là, là, fait ça, c'est ça, ça, ça ouais. Bon, euh, je vous pose d'autres questions. Oui. Euh, donc, ici en Afrique, qu'il y a beaucoup de danse. Beaucoup de danse, hein. oui. Est-ce que vous pensez qu'en Amérique latine, ils aiment danser comme les Africains aussi Je pense bien que oui, quand on pense au carnaval de Rio. Ouais, c'est ça, ouais. Danse quand même. Ouais, ouais, c'est bien, il y a beaucoup de danse Est-ce que vous pensez qu'il danse quoi Alors, je crois qu'en Afrique, moi je connais pas énormément, il y a la rumba, le voglou, je crois. Là-bas, la la Quand je prends le Brésil, je crois que c'est la samba. Ah, la samba, ouais, c'est bien, ouais. Il y a aussi, je sais pas si vous avez ne pas de la salsa. Ouais, salsa aussi, Cuba. Le Cubain Ouais, le Cubain, ouais, ouais. Physiquement, alors, vous en Afrique en général, vous êtes loin, bon, il y a l'Afrique du Nord qui est un peu bêtise. Vous pensez qu'ils sont comment physiquement en Afrique La blanc, noir, mélangé ou la euh, je crois que c'est certainement un mélange, hein, et là, un mélange basané, je pourrais dire. Ouais, un peu mélangé, ouais. Ouais, un peu mélangé, Il y a des pays où il y a, il y a beaucoup de noix en Amérique latine, pour ce qui c'est lesquels par bon. exemple euh, Les pays où il y a beaucoup de noix, ouais. bon, je pense que c'est au Brésil. Ouais, le Brésil, il hein. ouais, en a pas mal, ouais. ouais. Et d'autres pays où il y en a plein. Au Mexique, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Mexique, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas trop informé. Euh, Colombie aussi, il y a pas mal. Hein. Euh, Colombie, Colombie oui. Cuba, ouais, bon, oui, ça dépend. Oui, Colombie, Cuba, oui, il y a des noix. Ouais, c'est vrai. Euh, Amérique latine niveau euh, célébrité, vous connaissez qui Alors euh, voilà, moi je passe à, à Côte d'Ivoire, je pense à Magic System. Bon, c'est un peu compliqué, l'Amérique latine, c'est très grand. Est-ce que vous euh... sauriez dire, euh, par exemple, euh, des chanteurs ou des, des footballeurs euh, euh, Footballeur peut-être. Peut le footballeur, je parlerai de Messi. Ouais. Euh, des, des, des choses, en... celui qui est au Paris Saint-Germain là. Neymar Neymar Brésil. Voilà, au ouais. Brésil. Bon, voilà, maintenant, le petit monsieur. C'est pas trop. Ok, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que vous savez par exemple euh, d'où est Shakira Vous connaissez Shakira Shakira. Waka, Waka, Waka, eh, eh. Oui, oui Shakira, ça, oui, Africa. je crois. Elle est d'où Elle a elle chanté, c'est une compétition. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Je crois qu'elle devait être. De quel pays elle est Elle est d'Amérique latine. Amérique latine, ouais. Non, Pat, je vais vous non, non, la réponse. Je, je Colombie, c'est de Colombie. Colombie, de Colombie, ok. Ok, Alors, une dernière question, allez, on va terminer parce que ça ouais. fait longtemps. Euh, les Français FA, si c'est un Bah, en pays africain, Les Français, ils ont quel monnaie en général Alors, il y en a plusieurs, mais il y a un monnaie qui se fait élever de l'Amérique latine. Ah, bon. Euh, les P, je sais pas si vous entendez les, les Les les Pesos Ouais, les Pesos, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ok, ben maintenant, vous pouvez dire Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, ok, c'est très gentil, monsieur. Merci. Bonjour monsieur, comment vous, vous appelez Oui, euh, je m'appelle euh, Toure Bazumana. Toure Bazumana, ok. Oui, je suis ivoirien. Ok, ivoirien, Et... très bien, d'habitant de... ou... Oui, je suis ivoirien du, du C est C est nord de la Côte d'Ivoire. Ah ok, voilà. village ok. Euh... Pas de problème. Alors, on va parler d'Amérique latine. Déjà, si je vous parle d'Amérique latine, pour ça, quoi premièrement Moi, euh, je connais un euh, pays, euh, Colombie, bah, je crois, euh, la fois dernière pour la Coupe du Monde, il s'est passé 90 Avec euh, Cameroun, euh, j'ai connu euh, le gardien le Nguita, gardien Nguita, et Guita, et Nguita, ouais, ouais, Nguita puis bon, bon Vanderaman, là, c'était avant. Ouais, bah, c'était bon, voilà, Nguita, qui était vraiment l'un des ouais. meilleurs gardiens de Colombie. Mais, vraiment malheureusement ce jour je crois que Cameroun avait gagné ce jour ah oui, Donc, oui. voilà et voilà à peu près et comment, il s'appelait comment encore le Camerounais qui avait 40 ans il s'appelait Roger Mila Roger Mila, il avait voilà, 43, je Roger crois. Mila oui c'est ça c'est ça. Oui, ça ok à part le football pour ça quoi l'Amérique latine directement à part le football bon Amérique latine bon c'est que je sais bien de l'Amérique latine parce que en fait ah. euh, les gens en parlent un peu beaucoup ben, voilà et... Les gens parlent beaucoup de la drogue, puis bon, je sais que franchement, les gens sont sympas là-bas, et puis bon, voilà, ils sont bien. Ouais. Fait... Tu sais, quand tu n'as pas encore visité un pays, tu imagines tout. oui on Donc avoir je me dis que cas les, cas les cas. gens sont sympas. Sincèrement, ils sont sympathiques parce que je regarde un peu les, les films qui passent ici souvent. il y a eu le le Pambélé, Pambélé, que qu'on a beaucoup apprécié en Côte d'Ivoire. Pambélé, c'est c'est un boxeur. Un boxeur, l'histoire d'un boxeur qui, okay, okay, okay. qui était de un quartier, bas quartier. Et puis bon, après, la boxe a relancé et puis bon, il est devenu quelqu'un de célèbre, voilà. Ok, il y a quoi comme télénovelas que vous connaissez a Chose, comme on appelle euh, le chanteur, j'ai son nom. Et puis il y avait. Euh... Ah, chanteur de salsa Ouais, la salsa Comment fait ça s'appelle le Joe Joe. Joe, Joey, voilà. Joe, Joey. Joey. Yeah, ouais, ouais. Uh, voilà. Donc, et actuellement ça passe et puis c'est voilà, on apprécie quoi. Voilà. Ok, ok, ouais. Voilà. Euh, donc on continue avec les musiques, vous pensez que ça danse quoi en la latine Ici en Afrique c'est le Zouglou, la Rumba Ici si, c'est le zouk, euh, et puis. En fait, il y a tous les mélanges ici, tu sais, là, ouais. en fait, il, y trop, il y a trop de mélanges. Mais là-bas, tu sais, Amérique latine est basée sincèrement sur euh, la salsa. Donc la salsa, je sais que la salsa est l'une des musiques les plus jouées en ouais, Amérique latine. Mais euh, ben, moi, je pense bien que en fait, ça ferait peut-être euh, le jour ici si un jour. Ok. Et, Donc, voilà. et, et vous connaissez le reggaeton ou vous avez jamais entendu parler du reggaeton le temps, non, jamais. Jamais, jamais, okay. jamais oui. Je vais écouter après. Oui. Ok, et euh, une autre question. Ici, euh, si on utilise les francs CFA. Vous pensez que c'est quelle monnaie qui est utilisée beaucoup en, en Amérique latine, en Amérique latine bon. Franchement je ne connais pas les monnaies utilisées en Amérique latine. Ici je ne sais pas, et puis bon je vois en Amérique, les états unis par exemple c'est le dollar. Oui, l'Amérique latine c'est le PESOS. PESOS, voilà, PESOS, c'est vrai, PESOS. Il n'y a pas que ça. Il y a PESOS, oui. Je sais qu'il y a d'autres, mais franchement c'est PESOS. Mais en fait je n'en vais pas ça en tête. Ah, il n'y a pas de problème. Et vous pensez, comment physiquement les latinos Donc en Europe, bon il y a le premier il y a des blancs en général, en Asie. Les personnes qui ont les yeux, on va dire, un peu plus petit. En, en, en Amérique latine, vous pensez que c'est comment fiscule Eh ben voilà, on voit un peu de noir dans les films. Oui, ouais, ouais. il y a beaucoup de noir aussi. De toute façon, on s'est dit qu'il y a beaucoup de noir là-bas, ouais, franchement. Et avec l'exploitation des esclaves à l'époque. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Je sais que l'Amérique est vraiment servie, vraiment... Oui. De la peau noire, bon, franchement, ouais. qui, euh, comme on n'en voit pas trop dans les films, mais moi je sais que sincèrement il y a, il y a beaucoup de noirs quand même qui vivent là-bas. Et vous pensez que c'est dans quel pays d'Amérique latine y a le plus de noirs Parce qu'il y a des pays où il n'y en a pas beaucoup Il y a des ouais. qu'on appelle. aujourd'hui euh, le nom des pays oh, Il y a. Il y, a, il, y a, il y a le Colombie, la Colombie il y a, ouais, il y a, il y a le Colombie droit. et puis il y, a, il y a un autre pays encore que j'oublie chaque fois les noms Ah oui Bon pas ouais. de problème, il y a aussi le Brésil, Cuba. Brésil, oui, le Brésil, Cuba ouais, puis il y a, a plein, en fait. y a un autre pays encore. Alors je vais vous en citer peut-être la République Dominicaine. Dominicaine, oui. Euh... Jamaïque. Depuis... Jamaïque, oui, ouais, Jamaïque Jamaïque, euh... oui, Jamaïque. Oui, Jamaïque. Haïti. Euh, pas Haïti. français. Ouais. Voilà. IT, voilà. Vois, après il y en a plein dans tous les pays, mais certains ils en ont un peu plus. Ouais. Ouais. Tu sais, le, le, la peau noire n'est plus étranger maintenant pour, pour l'Amérique. C'est vrai, ouais. Donc, euh, moi je dis que depuis, depuis le début du temps, la, la guerre des sécession aujourd'hui, nous avons la peau noire partout en, en, en, en, en Amérique latine, donc, donc voilà, nous sommes tous les mêmes. Voilà. Okay, bien. Et maintenant dernière question, football. vous aimez quelle équipe d'Amérique latine ah, en ah, football euh, Quelle équipe vous aimez, vous euh, appréciez voir euh, jouer au football en oh, Amérique latine Amérique latine, l'Argentine. Vous aimez beaucoup l'Argentine Oui l'Argentine avec ouais, Messi, à l'époque il y avait Diego Maradona, ouais. que nous on a, on a connu ici tout le monde. Ouais. Le Et puis il, la, aller, puis aussi, il y a, y a le Brésil, puis Diego Chose, on appelle, euh, il y a des choses comme on appelle Ronaldo. Il y a Ronaldino. Il y a quelques-uns. Il y a Neymar actuellement. Il y a Neymar et puis il y a Denilson qu'on connaissait un peu. Qui Denilson. Ah, Denilson. ah oui, il y a voilà Ok, ok. Et dernière question est-ce que vous aimeriez un jour visiter la Mecque latine Bien sûr. Pourquoi pas Est-ce que ça a des mots en espagnol Allora. Et puis. Merci. Ouais, c'est bien. Adios. Et, et les pays latinos, à part le Brésil, la Colombie-Argentine, il y en a d'autres que vous connaissez Amérique latine, il y a Guatemala. Guatemala. Et puis il y a Guatemala. Guadalajara. Ouais. Et puis il y a... Il y a quelques-uns quand même. Hein. Ok. Voilà. Très bien, vous pouvez dire « Hasta luego » alors. Hasta la luego. <rire> Merci. Voilà. <rire> Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est quoi votre prénom euh, Stéphanie. D'accord, donc vous êtes abidjanaise. Oui. Alors bon, on va poser des questions sur l'Amérique latine. Alors, qu'est-ce que vous pensez en général de l'Amérique latine C'est quoi qui vous vient à l'esprit directement quand on parle de l'Amérique latine Moi, si on me parle d'Afrique, je pense au safari. Je pense à un grand continent en développement. Je pense que euh, bah, physiquement, il y a des gens noirs, oui. je pense qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Et vous, que vous pensez sur l'Amérique latine euh, Je pense que l'Amérique latine, euh, Ouais. c'est et... beau bon continent, ouais, ouais. <rire> Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Chose. Euh, ok, vous savez oui. quelle quel langue il parle en général en l'Amérique latine -moi. Comment C'est le mot. Vous savez pas C'est l'espagnol surtout. Ah, d'accord. Vous connaissez les mots en espagnol Amor, oui. <rire> Quel autre mot vous connaissez c'est mmh, euh, la vista, oui. ah, vista ouais <rire> Au revoir, ouais voilà. Et euh, okay, comme vous savez ces mots-là, euh, d'espagnol, euh, c'est en... en parlant avec des gens, en regardant la télévision on a Oui, un certain... tout ça, on savait les gens. on apprend ce Oui, oui, oui, oui. J'ai vu qu'ici, il y a aussi beaucoup de, de telenovelas. telenovelas. Vous regardez les telenovelas Ouais. Oui. Ouais. En général, vous regardez les telenovelas, novelas Oui, d'Amérique latine, il y en a beaucoup, non Ok, ok, autre question. Euh, vous, vous imaginez comment physiquement euh, les gens d'Amérique latine, euh, vous imaginez comme moi ou un peu comme vous Il euh, y a des personnes noires ou des oui, personnes. Il y a des comme vous aussi. Ok, ouais, un peu mélangé quoi. Voilà, mélangé. Et vous pensez qu'il y a ça. des pays où il y a plus de métissage que d'autres, euh, plus de mélange Oui, bien sûr. Où par exemple euh, Peut-être que... au Brésil, ouais, par exemple, ouais. Ouais, est-ce que vous pouvez citer quelques pays d'Amérique oui, Latine oui, ou pas oui. trop Non <rire> <rire> euh, vous savez Elle savait qu'elle avait plus ou moins la monnaie qu'ils utilisent là-bas, non euh, oui. Pas l'idée D'accord, d'accord, oui. très bien. Euh, en ce qui concerne le football, vous aimez le football Oui, j'aime le football. Ouais. Vous connaissez euh, des équipes qui sont fortes euh, de football en Amérique Latine Non, je regarde comme ça, mais pas vraiment. Pas trop, pas trop. <rire> ok, niveau danse, vous pensez que ça danse comment en Amérique Latine tu veux que je montre Ouais. Bon, Est-ce <rire> est qu'il y a des noms vous pensez à ces danses-là euh, Par exemple, ici, il y a... La Shakira, le... non, que... Ah oui, elle pensez qu'elle est d'où, Shakira Elle colombienne. Ouais, colombienne, c'est bien, ouais, c'est ça. Et niveau danse, donc, je disais, et il y a le Voglu ici, il y a la Rumba ici. Oui, il y a la Rumba et la Salsa. Ah, Salsa, et... mais en Amérique latine, vous pensez qu'il y a la Rumba aussi, le Voglu la... il y a quoi comme Amérique... Je pense bien, je pense aussi, oui. Salsa, vous pensez qu'il y en a en Amérique latine oui, oui, oui, oui, oui. Et d'autres danses Non. Vous bon, ah, connaissez le reggaeton Oui, je crois. Vous connaissez un peu le reggaeton Ok, ok, ok. Euh, donc voilà, donc on, a, on a posé euh, quelques questions sur l'Amérique latine. Maintenant il faut dire. Oui. Muchas gracias, vous répétez répéter Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. <rire> Très bien, merci. Okay, bonjour monsieur, comment vous appelez Ah oui, je m'appelle Issa Isasa, Michel, enchanté. Ouais. Alors, euh, je vais vous poser des questions sur l'Amérique latine. Si vous entendez parler d'Amérique latine, vous pensez à quoi directement moi, quand je pense à l'Afrique, je pense directement à Jean Chaleureux, ouais. Safari. Et vous, quand vous entendez Amérique latine, vous pensez quoi Amérique latine Oui, vous pensez quoi Tout ce qui vient à l'esprit, les palais les danses, les... les pays, vous pensez à quoi Bon, franchement, moi, c'est. Euh, sais que nous, comme on n'est pas en Amérique latine, ouais. on ne peut pas euh, ouais. au C'est ça, ouais. C'est là. Ouais, bah, Amérique du Sud, Amérique latine, pas trop de choses à dire là, ok ouais. Niveau football, vous connaissez des équipes euh, d'Amérique latine qui sont bonnes euh, en football bah, Non, on prend tellement par exemple le Brésil ouais le Brésil ouais ouais, ouais. autre pays d'Amérique latine qui joue bien au foot pensez à quelle équipe euh... l'ennemi du Brésil c'est qui l'ennemi du Brésil la rivalité là la rivalité ah, c'est qui <rire> l'Argentine aussi, ouais, aussi ouais l'Argentine ok ouais, très bien ouais, ouais euh, ça parle quelle langue vous pensez en tout ce qui est Mexique Colombie c'est quelle langue vous parlez qui, qui parle le français ou quelle langue quand oh, il parle, il parle de quelle langue, le français bon, Messi, Messi, Messi... Que... Messi parle quelle langue ouais. Non, Fadide Non, bon. Tout ce qui est, est « Hola, buenas tardes », c'est quelle langue ça C'est l'espagnol C'est l'espagnol, oui, c'est ouais, euh, ça, c'est l'espagnol. Vous connaissez des joueurs de football euh, latino Alors, euh, bah, je vous ai dit Messi, il y a quoi d'autres que vous connaissez d'Amérique latine qui jouent bien au football Bon... Euh, par exemple, euh, au Brésil, il y a qui qui joue bien au football en ce moment est-ce Neymar, ouais, Neymar, ouais, ouais, ouais. Et avant, donc bon, passé, Ronaldo, bon, tout bon, ça, Ronaldo, ouais. Ouais, ça, ça aussi un champion, même. Est-ce que vous connaissez les telenovelas euh, de Latino, euh, Joya Rojo, je sais pas si vous regardez ça à la télé, il y a ça un petit peu. Ouais, on ça à Ouais, ouais. Ouais, vous connaissez donc des, un peu les musiques de là-bas, un petit peu, qui dansent beaucoup en Amérique latine Non. Non, la que... salsa. Oui, ouais, la regard? salsa. Salsa, ouais, ok, ok, la salsa. La ouais, okay, salsa, Ça, c'est peut-être, on regarde pas. On n'a pas l'habitude de regarder ça. Mais vous connaissez un petit ouais. peu, ouais. Oui. Quelle langue vous pensez qu'il parle au Brésil Au Brésil. Ouais, quelle langue vous pensez qu'il parle le portugais, oui. le portugais, ouais. Le portugais, ouais, c'est ça, ouais. Ça. Et vous savez des mots en espagnol ou en portugais, vous Vous savez vous dire quelque chose en espagnol en portugais En espagnol, euh, ouais. moi. Ah ouais, Monteyama. Vous avez appris ça où Non, ouais. au Sénégal. Vous avez appris quoi On a appris ça au Sénégal. Ah, tu es sénégalais Oui, moi je appris Ah, ok, ok, sénégalais. sénégalais. De quelle ville du Sénégal dans la région de Fatik. Ah ouais, moi j'aimerais bien visiter Dakar. Ouais tu as vu à Dakar. Ouais ouais et vous avez gagné la, la Cannes, non le Sénégal ouais, Oh ouais. bravo, ouais. vous avez gagné la toute ouais. Afrique. Félicitations à nos Lyon. Le <rire> Lyon ils vont gagner le mondial ouais, maintenant. Ouais, ouais, cool. Et qu'est-ce que vous êtes fait C'est pas indiscret en Afrique vous faites quoi Il y a beaucoup de Sénégalais, ils viennent ouais. faire quoi en Côte d'Ivoire, hein vrai, vraiment j'ai étudié et puis j'ai vais... ouais, ouais. fait l'hôtel et je travaille dans les hôtels. Ah, dans les hôtels, ok. C'est pour ça que vous savez un peu espagnol et les clients ouais, espagnols. Ouais, ça, ça. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez dire muchas gracias ah, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Ah, c'est ça, ça. Ok, merci beaucoup. <rire> ouais.